Il faut effectivement mettre en place un stack complet parce qu'il n'existe pas sur le marché de logiciels complètement intégrés qui répondent à toutes les fonctionnalités du digital omnicanal en magasin. Donc il faut obligatoirement faire un assemblage. Et un assemblage agile, ça veut dire passer par des services bus, de l'API management, donc des systèmes modernes d'échange en temps réel entre ces différentes briques du système d'information. Passer par des systèmes des logiciels proposés par des startups qui ont très bien compris le marché et qui permettent de compléter les systèmes existants sans les remplacer puisque le remplacement peut coûter très cher. Et puis un conseil aussi pour que ça soit moins cher et plus agile, c'est simplifier votre organisation puisque tous ces systèmes doivent être intégrés avec vos back-office et plus votre organisation sera compliquée avec de multiples sociétés juridiques ou des incentives pour les vendeurs, plus ça sera compliqué d'intégrer ces logiciels de start-up avec tout votre existant.